Yo les gens c'est First, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez breaking news puisque pas mal d'informations, enfin pas mal de rumeurs viennent de tomber sur Assassin's Creed Rift qui s'appellerait en fait Mirage mais vous en faites pas, on va voir tout ça directement dans cette vidéo alors sans plus tarder passons directement au vif du sujet, c'est parti Donc, comme je viens de le dire, il y a pas mal d'informations qui viennent de tomber sur le futur Assassin's Creed Rift. Je vous préparais une vidéo compilant toutes les informations que l'on avait sur tout l'avenir de la licence, en fait. Et bah, Max Full, le monteur de la chaîne et nouveau vidéaste, nous a transmis tous ces éléments. Donc, on va voir ça directement ensemble, sans plus tarder. Donc, bah, passons directement aux informations. Donc, on peut voir que le prochain Assassin's Creed est en fait appelé Mirage, selon Jason Schreier. Donc, Jason Schreier, pour ceux qui ne sauraient pas, bah, c'est quelqu'un qui pèse assez dans le game, on va pas se mentir. Euh, il a notamment annoncé pas mal d'Assassin's Creed, Assassin's Creed Origins, Assassin's... Creed Assassin's Creed Odyssey, il avait utilisé pas mal d'éléments sur Assassin's Creed Valhalla et donc là il prend la parole sur Assassin's Creed Rift après avoir dévalé pas mal d'éléments plusieurs mois également en disant que ces derniers ne s'appellerait pas du coup rift mais mirage mais du coup que nous réserve ce assassin's creed mirage et bah tout simplement on retournerait aux bases de la licence comme vous pouvez le voir ici c'est à dire qu'on serait plus sur un jeu action adventure comme ça avait été comme ça pardon comme ça avait été déjà dit par le passé et donc bah, pour le coup on sera vraiment un retour aux sources de la licence et c'est fini le système de rpg et de leveling donc c'est marqué juste en dessous on n'aura pas apparemment de système de leveling donc c'est fini d'aller dans des zones où tu te fais péter le cul dès le début du jeu parce que tu n'as pas le niveau requis ça c'est terminé, on pourrait aller un petit peu partout dans la map, map qui, pour le coup, se trouverait à Bagdad, donc ça, on le savait d'après les rumeurs depuis pas mal de temps, donc Bagdad qui est situé en Irak, mais petite nouveauté, enfin, petite précision sur la période historique de ce jeu, on avait eu quelques petites informations, quelques petits teasings, mais rien de certain, et là, pour le coup, comme vous pouvez le voir juste là, on voit une petite trait noire à l'écran, hop je vais juste retirer ça en vitesse, voilà. Comme vous pouvez le voir à l'écran, eh ben, ça se déroule entre 860 et 870, donc un tout petit peu avant Assassin's Creed Valhalla. Donc c'est marqué noir sur blanc ici, mais encore une fois, c'est des informations à prendre avec des pincettes. Étant donné que rien n'est officiel ici, ce sont seulement des sources de Jason Schreier qui le disent. Mais on sait à quel point il pèse dans le game. Dans tous les cas, d'ici peu de temps, donc le 10 septembre, on devrait avoir confirmation de ces informations ou non, puisqu'il y aura l'Ubisoft Forward qui devrait révéler pas mal de choses à propos d'Assassin's Creed, mais pas que. Mais c'est Assassin's Creed qui nous intéresse le plus tout de même. Donc revenons-en du coup à ces informations. On le savait depuis un petit bout de temps, et bah tout simplement ce jeu, ben, je vous ai pas mis lecture, ce jeu nous parlera de Bassim en grande majorité, mais comme on peut le voir directement à l'écran, donc je vais vous montrer ça tout de suite, on peut le voir à l'écran, et bah tout simplement euh, le jeu parlera de Bassim, donc c'est marqué ici. On contrôlera bel et bien Bassim, contrairement à ce que les dernières rumeurs nous avaient dit, mais on aura des visions de Lucky, donc certains, enfin certaines fuites parlaient de l'absence de présent eh bien, il semblerait qu'on est peut-être pas de présent mais des visions de Loki qui en prennent la place donc ça servira pas forcément à grand chose pour les personnes n'ayant n'aimant pas forcément ce côté mythologique et ce côté méta présent mais ça pourra faire avancer l'arc izu et pourquoi pas y mettre fin pour arriver à quelque chose de nouveau avec un nouveau personnage dans le présent sait-on jamais ou alors peut-être arriverons nous à la fin de bassim dans le présent attention spoiler ça encore une fois on le sait pas ce ne sont que des suppositions donc euh, les éléments de de comment les éléments RPG comme... Euh... ah Comment je peux dire ça euh... Enfin, le gameplay sera full RPG comme c'est marqué directement ici. Il n'y aura pas le retour des options de dialogue qui étaient beaucoup décriées. Certains ne comprenant pas pourquoi on avait des choix à faire dans Assassin's Creed. Alors qu'on était dans l'animus et qu'on revivait la mémoire de ses ancêtres, personnellement, ça ne m'a jamais posé problème. Mais pour le coup, si c'est retiré ici, moi je vois un gros point positif. C'est-à-dire que l'on aurait éventuellement le retour de cinématique de cinématiques, oui, qualitatives, et non pas de cinématiques où on était coupé pour faire des choix de dialogue et qui étaient pré-rendus aléatoirement, tout ça. Enfin, c'était vraiment pas qualitatif dans les derniers Assassin's Creed. Donc, le seul point positif que je vois à l'absence et au retirage, si ça se dit, de ce choix de dialogue de, dans, dans les dialogues, et eh ben c'est le retour de bonne cinématique à nouveau comme ça a été le cas jusqu'à Assassin's Creed Origins autre chose qui fera plaisir à bon nombre d'entre vous il n'y aura pas de multi protagonistes c'est-à-dire qu'on fait une croix sur ce qui avait été fait avec Assassin's Creed Syndicate avec d'un côté Evie Fry et de l'autre Jacob Fry et on peut faire également bah, la même chose avec Odyssée et Valhalla où on avait le choix entre un homme et une femme donc Cassandra et Alexios ou homme femme là non le choix bah c'est déterminé vous incarnez Bassim point c'est marqué ici encore une fois donc là je vous l'ai déjà dit on contrôlera d'un côté Bassim mais aussi des visions de Loki alors comment est-ce que ça se passera Est-ce que ce sera dans la mythologie nordique Est-ce que ce sera dans d'autres endroits Ça, on ne le sait pas. Il faudra poser les mains sur ce jeu avant de le savoir. Et donc deux dernières informations. Ici, voilà. Donc, euh, la vision d'aigle sera bel et bien de retour. Encore heureux, c'est un Assassin's Creed, j'ai envie de dire. Et puis, elle était présente dans Valhalla. Enfin, c'était la vision d'Odin, mais c'était tout comme. Donc, encore heureux de la revoir dans ce Assassin's Creed Mirage. Et dernière chose importante, donc c'est quelque chose qui est présent depuis Assassin's Creed Origins. Il y aura bel et bien le retour du, de l'oiseau drone, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire que vous incarnez entre guillemets votre oiseau pour faire du repérage sur la map voir les ennemis repérer les objectifs et tout ça ce sera bel et bien présent dans Assassin's Creed Rift donc voilà c'est tout ce qu'il avait à dire sur Assassin's Creed Rift j'espère que ça vous aura plu. alors je enfin je, je, je répète c'est à prendre avec des pincettes rien de tout cela n'est officiel il faudra attendre le 10 septembre on l'espère pour avoir des informations officielles à ce sujet mais c'est Jason Schreier alors il y a de grandes chances que ça s'avère vrai une fois encore bah, excusez-moi pour l'absence de montage c'est une breaking news ça devait sortir le plus vite possible je vous ai tourné ça en live sans aucun cut, donc excusez-moi pour les bafouillages, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, ça fait extrêmement plaisir et ça aide pour le référencement et moi je vous dis, c'était First, pour la AC expérience en direct de vos écrans et... ciao tout le monde